C'est T'as des phases harkouines un peu plus. Non non C'est euh... Ah ouais, pas facile C'est si, mon arme de mêlée alors Des fois t'as vraiment des, des, des Alors là pareil ce que j'adore ici c'est les ascenseurs On te demande de prendre l'ascenseur mais en fait te jeter dans le vide ça va quand même Ah non Génial. Ceci est un cul de sac, monsieur. Qui veut tuer des gens en masse? Voilà, mort de masse. Manique Bombard Putain il, il bouge beaucoup Vas-y tire Ah vas-y suis tout seul tiens Oh c'est bête Ah c'est feu Par pas contre attention à la preuve, à mon avis, ça va quand même plus vite comme ça. Il est toujours pas mort Faut croire que non. Marche droit, s'il te plaît. C'est bon Ouais bah... Allez Aïe wow. je vais des attaques chaînées, en fait. Merci ouais. les mecs arrivent en ligne, ou en groupe, les fans, elles, se dans les euh, en ligne Donc, Juste qu'ils soient proches Ouais quand tu les attires euh, assure-toi qu'ils sont ah oui, bien finis là Je les fini, achève. Hein. J ai, j ai achève quand ils arrivent Ah On aurait dit qu'il était égaré le mec, il a pas compris où est-ce est que tous ses potes étaient en train de tirer. Des fois t'as des potes, ils savent pas où ils sont, ils savent pas ce qu'ils font. Ouais, t'amuses pas tout seul. Merci, Descube. Do you choose to leave now or continue fighting? Ah. Et avec une comme ça c'est le Le parcours d'obstacles. Pour le rendez-vous. Ah bah, une fois que j'ai enlevé mon mode de vitesse facile. <rire> <rire> Quand tu peux contrôler. Trop vite. Ah bah oui en fait les, les premières plateformes premières je les passais ça, pas, ça je, pas je sautais ouais. trop loin. Juste je monte la marche <rire> Mais quand tu joues en ligne l'avantage c'est que t'as généralement au moins un ou deux mecs qui les connaissent Ah <rire> les caches Et ben les mecs te montrent les coins. Donc c'est comme les points On doit pas jouer avec les mecs Bon je vais chercher bah écoute, elle a pas l'air électrifiée. Ah voilà, j'en ai un, y en a un. Merde. Voilà, scannez le, Ah, oh, y en a un autre. Vas-y, vas-y. Ah. Putain, il bouge. Ah putain. Si oh. Tu as -tu Ah <rire> d'accord vite avant que ça repart c'est bon je l'ai eu ah mais oh bien. oh Donc, il faut monter les gars il y a une statue et y a, a y a, a tout au bout Les montes, montes, montes. Tu fais des sauts brillants. Hein. Oui, oui. Les fais des C'est juste que Frost n'a pas la meilleure mobilité du jeu. Il y a un Eximus de feu dans le coin. Ah ouais. Wow. Ouais. Merci. On me rebote un peu d'arriver en fin de mission et d'avoir de qu'une seule carte. Oh, on est encore à Alors, 700 encore mètres du prochain 000. objectif. Ouais, ouais, ouais. Attention, t'as un. Voilà. Ouais, là, je suis dans un endroit, il y a une étoile à Yatan, il y a des geysers de Moi je suis dans le décor, je comprends rien. Ah, je suis hors du décor, je ne comprends Oh Bonjour messieurs Oh oui, le monde Voilà. Je refroidis un peu vos ardeurs. Je crois que je suis revenu au point de départ. Euh voilà. Essaye ah. de le sauter du Ah! Je suis pris dans une boucle spatio-temporelle. Non, mais cherche pas, hein, tu vas pas pouvoir me. Ah, moi aussi, je suis dans une boucle. Voilà, par Ouais, ça de toute façon ah il faut le faire ruiner là dans donc enfin, si enfin, moi, bouclent, euh, il faut en moi il faut que le. Il me restait 3 ah, points de vie bon. ils ont pas est réussi bon, est à bon. m'achever Oh ah merde dommage Allez encore un effort Ça est y rien. est <rire> <rire> Allez un petit respawn Comment ah, est-ce que tu switch là dans une boucle IP il avance, il se pas en arrière, il reavance. avance il se pas en arrière Ça va être long. ce qu'on aura passé de temps sur cette piste Moi je me suis fait les genoux Tu ramènes une lampe Oui C'est de la toxine Du Tellurium Ah voilà To your inventory. Ah bah non, faut juste en scanner. Hein. Bah normalement Mathieu ou non, y a... aucun de vous n'a réussi à scanner. Euh ben moi personnellement non, mais est-ce que ça aura à compter pour le... Est-ce que vous avez un message qui vous dit que vous devez une quête en plus Mathieu Non, c'est... Il faut que... Il faut Et scanner bon, personnellement. Ouais, je... Hum un passage secret. Ah, c'est pour rentrer dans la salle qui supervise. Yeah en fait, c'est un parcours de. Je sais même pas où je vais en plus. Un parcours dans des couloirs avec des ventilateurs et il y a des murs détecteurs de partout. Non non non non non. Alarms have Pas là. Ah oui peut-être. Oh oui, oui, oui, oui. Tu m'as ouvert une porte Eh ben vite alors j'espère. Ah Ah Ouh j'ai voit plus de moi parce que moi j'avais pas pas à laquelle je flotte. Il y a un requin Il y a un requin Ah mais il y a un mur. Alors, je sais pas du tout. Déjà! Ah, bah. ah, dommage, une seconde près! Bon, il reste plus qu'une. Cool. l'accès à B AH Mais pourquoi le 2 il marche pas oh, allez, je, Franchement je te jure des fois les, les contrôles il y a des sentinelles tout sur tout le pourtour donc tu, tu doutes bien qu'il y a un moyen d'aller en hauteur mais tu sais pas comment parce que as un scanner qui t'empêche te, de passer et en fait l'idée c'est de prendre ton arc -wing, Allez dans la poche gauche, c'est sous l'ascenseur. La, et une fois que tu fait ça, tu remontes dans la cage d'ascenseur. Sauf que t'as des lasers, mais pas en même endroit, et qui sont pas au en même endroit. Donc tu peux aussi faire une dans la cage d'ascenseur, pour atteindre juste le dessus de l'ascenseur, faire péter deux panneaux de contrôle pour l'alarme, péter trois conduits d'aération, monter dedans, et hop, là enfin t'arrives à la console. Et en fait, il y a un passage sacré qui permet de bipasser tout ça.